C'est quoi peu comme ça aïe Yo, un pot, un oui, je oui, mais l'influenceur du peuple du peuple mais elle est là l'arrivée de la star de la musique sénégalaise viviane et clara en compagnie de pap Diallo et de mr bachaw yes sir mes chamba, mais from kungel. Yes Mes derniers réglages. Mes derniers réglages. Dernier réglages, rien que du lourd. Avec vous. Yes. Sir. yes sir. Un spécial nuot. le président on le Le je <coughs> un